Boy ouais. Football, on va en parler rapidement. La mise à jour est sortie vendredi pour corriger Jérine. les plus gros bugs. Le jeu est repoussé au printemps 2022. Mmh. Et découne. Ouais, je, je veux ton avis... Ah bah bien sûr. <rire> Et les gens sortie. attendent. Et les gens attendent. Allez, ah, ton avis. Là. Alors, comment vous dire les amis que euh, bon, déjà honnêtement, le report, euh, on va dire qu'il était quelque peu prévisible. Moi, honnêtement, les mecs je sentais que le report allait avoir lieu à partir du moment où la mage rectificative des premiers bugs sortait quoi, Luthor Cinq ou six jours avant ouais, six la mage, avant. 11 novembre. Même si on s'y attend, en fait, c'est comme un peu Doui dans Malcolm. Hein. <rire> tu t'attends à rien, mais t'es déçu, frérot, à la fin es quand, quand même. T'es quand même déçu, ouais. Euh, ouais, es quand même déçu, honnêtement. Je pense que la communauté a raison d'être un peu déçue ou en colère ou quoi. Il y a eu de l'amélioration au niveau euh, de cette fameuse mage rectificative des bugs. Mais le jeu, on va dire que le jeu est un peu plus fluide. Ouais, L'inertie des joueurs est moins prononcée. La balle, tu avais l'impression qu'elle pesait 140 kilos. Hein. Le mec se mangeait une balle, on dirait qu'il se mangeait un coup de fusil à pompe, tu vois. <rire> Là, c'est un peu mieux. Ça va un peu plus vite, mais le système de défense, à ouais. titre personnel, j'ai testé quoi 6-7 matchs, euh, pour moi, il est toujours aussi, euh, aussi cataclysmique. Tu ne peux pas vraiment bien gérer ton système défensif. Et à partir du moment où, hein, dans un jeu de foot, tu ne peux pas gérer ta défense, c'est que le jeu il n'est pas fini et que tu ne peux pas... Bah, installer ton, ton jeu et faire ton expérience euh, normalement. Voilà, du coup, quelques améliorations, moins de bugs. J'ai pas vu de dinguerie de ouf, lui, Si ouais, je crois qu'il y a un mec, quand il a marqué, il est sorti du terrain. Ouais, il ça doit un ça sur on vu, vu aussi, on a <rire> vu d'autres <rire> types. Ouais, c'est un délire, le mec, il marque et du coup, il, il, il, il célèbre même, et toute l'équipe, tu vois. Toute l'équipe, elle sort du terrain. Non mais c'est le jeu, c'est un mème. Ouais, du coup, bon, quelques améliorations pour conclure. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Et maintenant, il va falloir attendre avec ce fameux report qui est pour moi très compliqué parce que tu reportes pas ton jeu d'une semaine à l'autre. Tu le tu reportes, c'est dans cinq mois, c'est printemps ouais, bah, c'est ça C'est entre 4,5 et demi et 7 mois. Donc euh... Ouais, pour, je suis assez triste pour la commu PES, mais bon, voilà les gars, il hein, y a, y a d'autres jeux, il y a FIFA, il y a FM, il y a bientôt UFL Goals, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, il n'y a pas mort d'homme, mais ça reste triste, on reste toujours sur, sur une note euh, compliquée. Même quand on croit qu'on est au bout du tunnel, bah, enfin, tu creuses encore et… Bon, on verra bien, de toute façon. On verra yes. bien au printemps. Bon, type toi, tu es jeune. Est-ce que tu as déjà joué à PES euh, À l'époque, ouais, ouais, ouais. Ah. Mais surtout, j'ai beaucoup joué, euh, même, je pense, c'était le 18 ou 19. Euh, parce qu'au début, ils le mettaient gratuit, tu ouais. sais. Oui. Et ça euh, n'était pas sorti. Et d'ailleurs, tout le monde jouait à PES chaque année. Et tout le monde disait, ouais, on va tous aller sur PES. Et puis FIFA sortait. Et puis personne n'allait sur PES. Ouais. Et... <rire> toi, Dutts, euh, tu es de notre génération. Donc, toi, ah, tu ouais, ouais, ouais, as moi, connu les suis... la grande époque. <rire> C'est ça, j'étais plutôt école PES à la base. Je suis euh, même revenu assez tard sur, euh, sur FIFA, je suis revenu que sur FIFA 15, ah, fin de le... 14 FIFA 15. Ah, Donc j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé jusqu'au bout et après ouais, je, je suis revenu découvrir Fut et le marché. Puis après c'est ouais. euh... parti, je suis resté sur FIFA. Toi, qu'est-ce que ça te fait là de voir que PES n'existe plus Parce que là, ça a changé de nom. Ça autre fait autre. un petit quelque chose, ça fait un petit quelque chose parce que ouais, c'est notre… Moi, personnellement, c'est mon... pas mon enfance, mais c'est mon adolescence, c'est les tournois ouais. avec des potes et tout ça, c'est la Ligue des Masters, ouais. c'est Adriano à l'Inter, c'est tout ça. Donc ça fait... Ouais, ça fait un petit quelque chose quand même. C'est clair. On aimerait, on aimerait, et même nous, en tant que joueurs de FIFA, on aimerait qu'il y ait, alors que ce soit à PES ou un autre, mais surtout PES parce qu'ils étaient en place, qu'il y ait une vraie concurrence et aussi. Pour bouger FIFA de l'autre côté. voyez ouais. hein, ouais. sont... mais, ouais. mais justement, c'est peut-être ce qui est en train de se passer, les gars. Ah là, il y en a beaucoup. Hein. L'émergence de déjà des enfin de, d'UFL, des projets UFL Gold on en a déjà parlé dans une précédente émission, et aussi la rumeur Touquet, okay, j'imagine que tu vas en parler Luthor, dans tes news aussi.